Bienvenue au programme d'apprentissage Microsoft Office 2016 et Windows 10 pour les nouveaux utilisateurs. Vous travaillez déjà régulièrement avec Office 2010 ou 2013 Aujourd'hui, il est temps de passer à la version 2016. Vous avez hâte de découvrir les nouveautés et surtout les améliorations du nouvel Office Alors ce programme de formation est fait pour vous. Ce cours ne vous apprendra pas à enregistrer ou imprimer un document, ça, vous le savez déjà depuis longtemps. Vous pourrez en revanche explorer les nouveautés pratiques d'Office 2016 et apprendre à les utiliser efficacement dans vos tâches quotidiennes. Vous allez passer à Windows 10 Pas de panique, ce programme de formation est également là pour vous y préparer. Savez-vous comment ajouter des remarques au site Web dans le nouveau navigateur Internet Edge Avez-vous déjà fait appel à votre assistante personnelle Cortana Dans ce programme de formation, vous découvrirez au moins 12 nouvelles fonctions Windows à maîtriser absolument. À travers les 22 modules consacrés à Word, Excel, PowerPoint et Outlook, vous apprendrez à tirer parti des nouveautés de Microsoft Office 2016 dans des mises en situation pratiques proches de vos tâches quotidiennes courantes. Peut-être recherchez-vous en priorité les nouvelles fonctions qui faciliteront les tâches collaboratives avec vos collègues Exercez-vous à modifier un document à plusieurs et en temps réel ou à réunir les informations échangées au sein de votre équipe dans des groupes Vous aimez les chiffres alors laissez-vous surprendre par l'efficacité d'Excel Power Query. Vous aimez griffonner Les nouveaux outils de saisie manuscrite de PowerPoint vous permettront de finaliser vos présentations à la main. Et si vous voulez avoir des informations complètes et précises, n'hésitez pas à utiliser les fonctions intelligentes générales d'office, toujours à portée de main. Bonne chance avec la mise à niveau et dans votre travail. Et bonne formation